tam lifné adonai vayamutu era et al ha kaporet ben bakar li ve ail Verachatz bamaim et besaro ou lev echad lechatat, ve'chiper be'ado ou ve'ad beto. Et à chaque moed, ve goral la azazel, ve asavu chatat, le azazel hamidbara. Et par ha'katat, Asher lo, vehevi mi Beit la parochet, Asher al ha'edut vélo Yamut. Min Hadam Be'itzba'o Ve'hiza Oto Al HaKa'poret Ve'lifne HaKa'poret betor Tum Otam, Uvad, v Israël Al Carnot à amis mitum'ot ot bene Israël Vehikriv et Hasair Hechai Beyad Ishiti Hamidbar Vechilach et Hasair עיר במדבר והניחם שם וחיפר בעדו ובעד העם חלב החטאת יקטיר המזבחה V'akhrikhen yavo el hamakhanei et orotam ve'et besaram ve'et pircham V'akhrikhen yavo el hamakhanei vehager Hagar betochechem l'Ifne Adonai, l'Ifne Adonai, tit haru, hukat olam, et bigde habad, bigde. Hakodesh Ve'al Kol Am HaKahal Yechaper Tziva Adonai Et Moshi Kol Melacha Lo Tasu Temimim, jui la chem La ha Le Shivat ha Uminchata